What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous mal et vous sur aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le skyblock Pixels pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer plusieurs trucs. Donc, j'ai acheté une canapage qui coûte beaucoup trop cher. Et en plus de ça, les amis, j'ai enfin terminé, grâce à cette canapage toutes les collections. Donc, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc avant que la vidéo commence les amis, je voulais quand même vous dire que mon serveur PVP Faction est maintenant disponible. Donc vous pouvez le rejoindre dès maintenant. L'adresse est kafaction.net. C'est un launcher PVP Faction. Et vous allez pouvoir les amis euh, vous amuser avec vos amis sur le Faction si vous êtes intéressé. Donc voilà, on continue, les amis, aussi, n'oubliez pas de rejoindre le Discord Hypixel euh, Skyblock que j'ai fait, un petit Discord communautaire, ça s'appelle iSkyblock, et vous pouvez gagner des items comme des flowers mignon des strong, des plein de trucs qu'on fait gagner en ce moment, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir aller voir, le giveaway du moment est un flower mignon tier 1. Donc, les amis, aujourd'hui, les amis, on va crafter, en fait, on ne va pas crafter, on donner. Est... j'ai acheté la Shredder, les amis, qui est une des meilleures canapages, du jeu, à part la Yeti Road je crois qu'elle s'appelle, on va aller voir justement tout de suite à l'HDV mais normalement les amis, je crois que la Yeti Road, Yeti, est-ce qu'il y en a une oui, il y en a une, deux, mais oh, il y en a une à 7 millions de dollars, donc ouais, à peu près la plus chère du jeu donc j'aurais bien aimé euh, la faire en live, malheureusement j'ai pas euh, j'ai pas eu le temps j'ai pas pensé, en fait j'avais rec mais ça l'a chié mon recording, il est chié donc comme vous pouvez voir, la canapé j'ai coûte quand même vachement cher dans les 8 millions de coins. Normalement, full en Moi, je l'ai eu non enchante à 4 millions. Donc à peu près à ce prix-là ici. Comme on voit, à ce prix-là, ils sont pas, pas vraiment chers. C'est là que surtout qu'elle est full en Donc moi, je l'ai eu à ce prix-là. faut savoir que juste le livre Castor 6, donc je crois que c'est Castor que ça s'appelle... Je sais pas, genre on va juste marquer casse. Faut savoir que le livre castor... Euh, 4, non, 4, non, castor 6. Comme on peut voir, juste un livre full enchant pour une épée, euh, pour une pêche, c'est 4 millions environ. 1 million ici, 1 million juste pour le livre castor. Donc c'est vraiment très cher, juste le livre castor. Et moi, c'est ce que j'ai fait, le, en fait, le plus possible pour finir euh, mon truc. J'avais besoin du livre castor, donc c'est pour ça qu'elle a deux hand values. Mais je l'ai utilisé le plus possible pour euh, obtenir le livre castor. Ensuite, j'ai rajouté un... un, un un reforge salty qu'on peut obtenir dans la neige en échange de glaçons, de, des morceaux de glace. Donc vous, vous pêchez dans la glace et ça vous donne des morceaux de glace et puis voilà. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette canne à pêche malgré qu'elle coûte extrêmement cher C'est une canne à pêche aussi pour flex, on ne veut pas se mentir les amis. Qui, qui a vraiment besoin d'une aussi bonne canne à pêche pour pêcher sur Minecraft Personne pêche dans Minecraft, c'est vraiment le truc pour se la péter. Ensuite, il faut savoir qu'elle pêche 75% plus vite. Et lorsque vous utilisez des baits, donc lorsqu'on utilise des petits trucs comme ceci... Oh, j'en ai plus. Je les ai tous utilisés. Mais lorsque vous utilisez des baits, vous pouvez augmenter la, euh, la force de la canne à pêche. Et ainsi, lorsque vous pêchez des poissons, vous pouvez augmenter euh, son dégât. Si je me souviens bien, c'est bien ça. Donc oui, on peut voir qu'à chaque fois que je... Euh, utilise 50 baits, ça m'augmente ma force, et à chaque fois que je pêche 100 poissons, ça m'augmente les dégâts. Donc au fur et à mesure, on peut faire de plus en plus de dégâts avec la canne à pêche. Donc là, je fais un total de 138, parce que je fais 18 plus 120 qui est en haut, et vous allez voir, ça pêche hyper rapidement. Vous avez vu, le poisson, il est déjà là, les amis, c'est Insane. Regardez, 1, 2, 3, 4, à tous les 5 secondes à peu près, on a un poisson, c'est Insane pour farmer l'xp de pêcheur. Comme vous voyez voir, je suis bientôt au niveau 20... Combien j'ai complètement oublié, mais je vais bientôt pouvoir... 23, donc je vais bientôt pouvoir pêcher au niveau 25, on va pouvoir pêcher le Yeti, donc celui-ci pour pouvoir justement drop une Yeti rod. Si jamais je réussis à la drop, je vous la montrerai en vidéo. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis, j'ai eu envie de la flex un peu et rajouter des patates au dessus. Je sais pas si c'est possible de le faire, mais je me suis dit, pourquoi pas, j'ai des patates au pourquoi pas se la péter un peu et faire ça donc, euh, on va utiliser 10 potato books. Je viens de réfléchir. En fait, j'ai déjà un coffre rempli de potato book au fond ici. Que j'avais déjà utilisé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas si c'est possible. On va voir si c'est possible. Et ensuite, je vais vous montrer, les amis. J'ai enfin terminé le skyblock. Donc, j'ai terminé le skyblock à 100% lorsqu'on a rendu à acheter une canne à pêche à autant d'argent. Oh, on peut mettre dessus. Hot potato, bonus strength et bonus damage. Bah, ben, vas-y, allez, pourquoi pas. On va la mettre au max, les gars. Tant qu'avant, une canne à pêche qui vaut. C'est 8 millions, aussi bien la mettre avec 1 million de plus. Des patato books, de 1 million de patato books en plus dessus. Ça vaut toujours le coup, les gars. C'est parti. Je... Après, on va essayer d'aller taper un mob avec, genre voir combien de dégâts ça fait. On a des vaches, je crois, qui spawn en bas. là, On est en train de farmer les vaches, donc euh, voilà, quoi. On ira jeter un coup d'œil. Et le dernier patato book qu'il est maxé donc ça nous donne 140 de dégâts 20 de strength en plus de... des 140 on a 158 en plus à cause des, damage, des bonus de damage qui est un max à 125 d'ailleurs donc on peut avoir jusqu'à 115 c'est un peu dommage et le bonus de strength qui est à 15 déjà on l'a déjà maxé mais bon voilà faut juste continuer de pêcher pour l'améliorer donc on va aller voir combien de dégâts qu'elle fait et ensuite je vais vous montrer comme quoi que j'ai bien terminé le skyblock j'ai terminé tout, tout tout tout tout à 100% et j'ai vraiment hâte ah, à un nouvel update parce que je vais pas vous mentir les gars je commence à me faire chier le dit 10... 17 000 dégâts avec une canne à pêche Attends. Ça veut dire que je peux one-shot les zélotes dans l'end Attendez. Je peux one-shot les zélotes dans l'end avec une canne à pêche. Attendez, what On a quand même des potions méga cheatées sur nous, là, mais... Attends, what On a des potions sur nous. Faut pas oublier qu'on a quand même Strength et Critical 4. Mais on ce cas... Attends. 1000. Ah, ça fait 1000 de dégâts quand on tape avec... Pas, ah, je pense pas qu'on peut taper les underman avec la canne à Je crois pas que ça fonctionne. Ah, ça fonctionne pas. Merde. Ah, merde. C'est dommage. C'est dommage. Ah, j'aurais bien voulu one shot les, les trucs. Tu sais, quand on peut les frapper comme ça, tu vois. Ça aurait été magique. Mais comme on peut le voir, ils perdent pas de dégâts. Mais attends, quel autre meuf qui a beaucoup d'HP Ah, je sais pas. Pas, je l'ai pas sur le bout de la langue en vrai pour être franc avec vous. Euh, quel, autre, quel autre truc qui fait beaucoup de. Quel autre mob qui a beaucoup de vie Ah, je sais pas, un golem peut-être. On pourrait tester sur des demi, mais j'ai pas de demi. Oh merde, ça fait chier, j'aurais bien voulu tester. On va quand même retester sur une, une vache pour être sûr que c'était pas juste un coup de luck. Si on tape la vache avec la pêche, ça fait combien Eh, hey, reviens oh, et Attends, il y en a peut-être d'autres qui vont spawn. Allez, spawn Spawn. Ok, donc à la canne à pêche on fait 17 000, mais si on les tape avec on fait ouais 1000, Mais si on le touche avec c'est 17 000. Oh mille. Oh ben imaginez les poissons les gars. Tu sais quand on pêche des mobs, des mobs, on a juste à faire toc toc toc toc toc toc les full spam. Oh ben what the fuck, quoi. Bon ben on a la canne à pêche la plus cheatée du jeu, donc c'est cool. Sans ça de plus de fait. Euh, Je suis en train de calculer les de d'économiser les titanes de boîte de l'XP. Peut-être qu'on euh, fera un, un truc un. Un méga giveaway, genre de 30 truc comme ça plus tard. Pour l'instant, j'aime bien les économiser. Bon, maintenant, je vais vous montrer. On a terminé ce qu'elle bloque à 100%. Comme vous pouvez voir, les recipe book 100%, les amis. Donc, je vais vous montrer ma collection. Donc, le wheat, carotte patate pumpkins, melon, euh, seed, mushroom, euh, chicken, report pork, leather, euh, plume, ca sugar cane, cactus, mouton, rabbit, nether wart, 100% complété. Ensuite, le minage. Émeraude, piste diamant, euh, bon voilà, je ne vais pas tout vous les nommer, ça va être trop long, mais vous voyez, tout terminé. Ensuite, vous voyez combat, tout terminé. Voilà. Tout, tout, tout terminé. Ensuite, vous voulez voir quoi Le bois, tout terminé. En plus, vous voulez voir quoi La pêche, tout terminé. C'était vraiment lui qui était le plus dur à faire en soi. Hein. Je ne vais pas vous mentir, le bait ring et le ink one là, très dur à faire. J'ai peut-être envie de faire un ink one. je ne sais pas à quoi ça sert. Shoot a ink bomb in front of you doing 50 damage and giving blindness. On va peut-être la craftule l'essayer, pourquoi pas en vrai, on n'a rien, pas grand chose à faire. Euh, Lily Lipal, la clé, euh, les prisma Richard, donc ça, bon, on en a beaucoup plus que demandé, on en a 12 000 et euh, 12 000 pour les deux. Euh, les poissons, on est, on est bien quand même, les poissons. Je crois que notre million de poissons, il est méga bien avancé. Euh, je crois qu'il est presque terminé d'ailleurs, je vais regarder vite fait. Mais je crois qu'il est presque terminé, il nous manque ouais, un tir quoi Donc mon million de poisson il est vraiment bien, on a toujours eu un seul mignon Donc euh, ensuite, dans le récipe e-book on a tout tout tous les récipes comme vous pouvez voir Mais on a aussi tous les slayers, donc ça c'est vraiment rare les gens qui ont tout tout tout les slayers Parce que je suis bien sûr niveau euh, 8 dans les zombies, 8 dans les araignées Et je suis aussi niveau euh, 7 dans les... Euh... Dans les loups, donc je vais vous montrer ça vite fait justement maintenant Donc on va ouvrir le téléphone Et comme vous pouvez voir, niveau 8 avec euh, 400 000 XP J'ai fait que seulement un boss après Ensuite les araignées, je suis euh, 503 000 Donc un peu plus haut, je crois qu'au classement On est 90 e j'étais 60 e j'ai pas mal remonté euh, Et ensuite les moutons, euh, les moutons les, euh, les sphènes, on est à euh, 167 000 XP sur euh, 300 000 je crois que c'est 400 000, donc voilà, c'est un peu chaud. Les loups, j'aime pas trop farmer les loups, mais les araignées, les revenants, c'est plutôt facile. Donc, comme vous pouvez voir, je suis 200e dans les revenants, 90e dans les blood Et en plus, on a une énorme banque, je crois. que Dans le, la banque, les gars, on est dans le top 30 dans les, ceux qui ont le plus de thunes. Donc, ça, c'est plutôt cool, les gars. On a vraiment complété le skyblock. On a terminé. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, les amis, on a tout, tous les talismans du jeu. Sauf le bettering qu'on attend encore de, de, de gagner à l'HDV, qui va se terminer bientôt, mais en gros voilà les amis, on a vraiment terminé ce Skyblock, donc c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo là aujourd'hui, je vais un peu me la péter, je vais pas vous mentir, parce que j'ai quand même l'overflux, j'ai tous les e-drops, tous les trois items les plus rares du jeu, j'ai fait beaucoup de trucs, mais là à ce moment il n'y a pas d'update sur le serveur les gars, alors que moi je fais cette vidéo là, il n'y a pas d'update, peut-être qu'elle va sortir dans les prochains jours, je sais pas. Mais euh, je pas je pas vous... Je veux dire, vous avez des... Les gars, je me fais chier de ouf, mais vraiment. Donc, si vous avez un objectif ou des trucs, euh, des idées d'items de, qu'on pourrait craft ou faire, bah, dites-le moi. Peut-être que, tu sais, la bettering, ça peut être un item qu'on on a... on peut peut-être revendre et essayer de craft nous-mêmes. Euh, donc, voilà. Ça peut être intéressant euh, si jamais. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi ou peut-être monter toutes les skills. Parce que les skills, comme vous voyez, je suis 34, 24, 23, euh, 20, 26, euh, 29... 20... 21, 22 et 24, mais ça c'est max. Je suis déjà dans les top 81, top 80 dans la crafting, alchimie top 500, enchanting top 2000, top 7000. Ça farming, je suis vraiment pas bien, euh, top mineur, je, je suis pas bien, combat, je suis quand même top 700. Euh, 3000 dans le bois, on s'en fout un peu du bois Ça donne juste un peu de force en plus Mais je pourrais quand même l'améliorer pour avoir plus de force Enfin, Bref, vous avez compris quoi Pour l'instant les amis, je sais plus quoi faire sur le Skyblock Et j'ai besoin de votre aide, donc donnez-moi des idées, de trucs qu'on pourrait faire Est-ce que vous voulez qu'on détruit toute l'île et qu'on la rebuild Ça pourrait être un, un truc Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça à regarder le build Mais bon, dites-moi vraiment ce que vous en pensez les gars Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo C'était Icons, je vous aime ai plus profond mon N'oubliez pas de rejoindre mon Discord Pour gagner un magnifique flower mignon